Salut tout le monde, on est en mars 2021 et la saison des crosses a enfin ouvert. Euh, J'ai fait mon premier gros cross la semaine dernière. Alors cette vidéo c'est un peu euh, un mix entre un retour d'expérience et un bout de tuto euh, pour faire le petit tour des et et aller traverser le lac d'Annecy. Mais surtout, en cross, faut jamais rien lâcher, il faut se battre jusqu'au bout. Et si tu aimes cette vidéo, abonne-toi, like, partage et on se voit à la prochaine. Mais bats-toi jusqu'au bout quand tu es en cross donc ce jour-là, je décolle de Vérel vers 14h30 à peu près. C'est alimenté au déco tranquillement. On prend son temps. Alors, comme d'hab, on file vers le nord pour commencer à crosser et Sylvain décolle juste derrière moi, 5 minutes à peu près. Ouais. Donc, aucune difficulté à monter c'est complètement fumant ce jour là et on arrive au revoir et on passe le revoir sans aucun problème euh, pas du tout contré euh, ça monte euh, des briques et des parfums donc je file vers la tour des ébats. Bon, Et cet endroit-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chemin de retour quand on vient du Margeria en passant au-dessus de la Croix des Bergers. Ça a son importance pour la suite du vol, vous comprendrez à la fin. Donc je clique sur Bange, j'ai toujours pas fait un seul virage et je me laisse glisser tranquillement sur l'épaule nord-ouest du Semnose. Et Sylvain me passe largement au-dessus puisqu'il a trouvé un petit thermique euh, sympathique au-dessus de la vallée pendant que moi je comptais les écureuils. Cela dit, c'est sans souci, une fois qu'on arrive au semnose, on remonte sans aucun problème et on va pouvoir envisager la transition sur le roc des bœufs pour faire un petit tour des Bauges. Je glisère le roc également. Alors la transition sur le roc des bœufs, c'est pas difficile. Généralement, on vise le plus possible à gauche de la ligne électrique pour ne pas se retrouver coincé entre les deux lignes électriques et nous laisser la possibilité de revenir vers le nord, s'il y a besoin. Et là, on enroule devant le lac d'Annecy. On remonte vers les 2000 mètres pour moi, 1850 pour Sylvain, et on essaie de taper en direction du col de la Forcla. sous le col de la forque là, mais ça monte tranquillement encore une fois pour aller vers le Rocher du Roux. Puis après, euh, transition vers le Lanphonay. Alors on n'a pas tenté les Dents de l'enfant ce jour-là parce qu'elles sortaient tous de long, qu'on se faisait un peu contrer, que c'était pas chouette, donc on a décidé à cet endroit-là de faire demi-tour et de revenir en passant au-dessus du château de Douin pour aller vers le Roc des Bœufs. Alors le roc des bœufs, ça monte, aucun souci. J'ai une aile places devant moi et elle va me donner une super indication parce qu'elle va plomber juste au sud du sommet du roc des bœufs et du coup ça va me dire qu'il va falloir que je travaille pour monter. Je vois Sylvain galérer vers le Mont-Détrier devant moi également, donc je décide à cet endroit de refaire un plafond pour aller vers le Mont-Détrier puis vers le Margeria pour pas me galérer. vers les 2050 mètres à peu près et j'engage la transition vers le mont d'étrier, trouver un petit appui puis après filer vers le margéria. Sylvain est bloqué un peu en bas au niveau du mont d'étrier, ça me permet de le rattraper, ce qu'il est passé devant moi, vous vous en souvenez, au de On rebondit et on va direct sur le Margeria et on remonte le margéria pour la première fois. Quand on arrive au bout du Margeria, Sylvain se met en attente, il va vers le sud lui, et moi je monte déjà au nuage et je décide de tenter la transition en passant par la croix des bergers, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais je vois que ça passe pas, donc je reviens vers le Margeria une première fois et là il y a Seb qui nous rejoint, on réenroule une deuxième fois, on remonte au nuage et je retente la même transition une deuxième fois, et en voyant la clairière, on se fait plomber, j'ai deux de finesse, euh, ça passe pas. Sylvain, lui, il arrive à passer avec Seb et ils ne trouvent pas d'appui, du coup, ils vont vacher à Veniper. Pendant ce temps-là, moi, désespéré, je remonte au nord du Margeria. Et là, je reçois ce petit message de Sylvain, c'est bon, t'es posé. Euh, non, je suis pas posé, je suis encore en train de remonter le Margeria, là, mec. Et je remonte le Margeria comme un Warrior. Je tente le tout pour le tout, je réenroule mon le nuage et je me dis bah je vais aller me tanker à leffet là c'est pas grave. Donc je fais plein sud-sud-ouest sur une ligne que j'ai jamais prise. Mec, je vais boucler à VRL, je vais y arriver, je vais y arriver putain Je suis au-dessus du cire, je suis au-dessus du cire, j'ai réussi putain Je vous explique pas ma joie, vous avez bien entendu euh... Mes cris de joie, quand j'ai réussi à passer plus de 200 mètres au-dessus du CIR, c'est passé plein sud à latéraux, mais j'ai réussi à boucler. C'était une super belle victoire, une super belle bataille ce jour-là. Allez, à la prochaine